côté soublé. Dans résidence personnelle, j'ai l'homme juste. Je vale ne tout ça l'année passée. Même avec Claude, là, on a un gros bouche-louvre à Claude Joseph, là, on a des ça. Monsieur a dit 50 000 dollars ça qui t'a sorti chez là L'État peut aller directement. Qui côté soublé? Dans résidence personnelle, j'ai l'homme juste. Je ne vais vale tout ça l'année passée. J'ai l'homme juste. Qui est-ce qui est? J'ai l'homme juste. J'ai l'homme juste. Monsieur, c'est cousin, ancien ministre, Claude Joseph. Ah, c'est Claude Joseph, d'après Edmond Boschut, qui lui-même t'a nommé Et cousin, lui, l'homme juste, comme responsable section consulaire dans l'ambassade là. Et monsieur dit que, faut le rappeler que, qu il n'y a pas de pouvoir, qu'il a contrôle sur juste. Parce que monsieur, tu te, te, te, te, te traité directement avec cousin qui ministre Claude Joseph. A pas bagay là. C'est la génialise, ça, pour nous connaître tout de dans le pays. Moi, moi, moi, prendre Claude pour Jésus. moi, moi, nous. Nous Monsieur diplomatie. Majorité Monsieur ka C'est ni, ni sou Ou nap -tan de le même ni frère la sous enquête on a tant des ain les gens monde dans pays on a tant des ne qui un ici les <laughs> le gens monde qui fait pays on a des jeunes garçons jeunes femmes qui un code pour voler ici on paquette Claude Joseph te mettait dans diplomatie c'est volo y a le volo prend l'argent passeport il malheureux a Claude Joseph son cousin j'en l'homme juste ambassadeur a dit que même il va grand ken contrôle sur Oh, elle est supposé à contrôler mouche. Mais mouche, puisque c'est cousin Claude Lier, c'est eux traitent ensemble. Et puis bon bagage mon pas dit et ça me dit pas sérieux. On parler tout pas la pays. Faut ta trop ya. OK, les dossiers ça passe. Qui ça t'a pral faire j'ai l'homme juste quitté Washington. Qui fait la ka y voisin. Sous qui base On t'entend pas parler avec nous. Pour baga la bat de fond scandale. Claude gétant faire mon cher qui était Washington <laughs> Oubliez ça Claude m'ta té m'ta parler depuis un an m'parler dossier ça l'aime parler m'c'est voye m'voyé monter c'est menti m'fait man m'parer m'faut m'tête monde moi-même m'a rien compte à non c'est information vinn ba nous attendez bien qui donc monsieur dit que le il va grand qu'il contrôle sous l'homme juste qui te gain 50000 dollars ta rejoindre ni non boîte les cousins Claude lié il dit que pour pas côté parle il retourne, il pour il pays a pas rien pour le ni de près ni de loin ni de très très loin ça dès que tu dis avec question corruption il va parler de l'IA. Il dit que il e, y seulement signalé par voie diplomatique du département d'État américain badou baga la. de bagarre là département d'État américain qui est en bagala. là pas il pas jouer avec nous non c'est comme ça ici n'a fait le Dieu a dit il était immédiatement informé ministre affaires étrangères à l'époque là Claude Joseph poursuite utile il dit que une commission interministérielle qui pas trouver aucune preuve pour te gen avec sa euh, euh, allégation y a reproché ça au Dio le rapport que été produit par ministère à l'époque, Claude Joseph, t'es là qui, donc ses cousins, <laughs> il dit bargain, bargain, bargain. Il m'a dit il a fait soulier. Il par contre ça ramène il il enlevant ses aït, il a fait On l'a vu avec même Claude Laprade pour ici, Non, on a pas tant de cousins. Non, de cousins ici, oui. N'a pas, fait. est. Il a dit que Monsieur dit bon, devoir de réserver, ça toujours gagne. Pas l'acte pays fini. fini. Son pays est difficile. Jouer, jouer de compter. même vite là où il ne il que peuple, on m'a on joué assez lit de compter. Tout pas l'acte pays a se le fini. Kounyal doubon, devoir de, de réserve, etc. Comme comme fonctionnaire de l'État, li oblige, li pas kadi tout bagay, vous comprenez? Donc, si toutefois c'est pour le défendre li, en ce sens, la dit bagay devant, mais pour l'instant, le camp la ki donc, bochit gen bagay pour le dire, il peut dit Même Jean-Claude gen bagay pour le dire, tout le monde dit. Pays a besoin qu'on est. Pays a besoin qu'on est. Ça dire que, n'est-ce pas, j'en m'coupard dans rien, non? Mais pays a besoin qu'on est. Mais dossier, j'ai l'homme juste là, son vérité lié. Et m'te signalé ça, et un an de cela, dans l'émission ici. T'y quoi ça que t'étais? Ah, bah, voilà, ma gloire. Ah, bah, nous prenons là. C'est le côté, l'Éternel. soit y a deux mèles, l'invite, m'a doublé, mais mis dans la police. Donc, suspend. Et ben, dis, attendez, on joue à tout. Ok? Parce que, monsieur, t'as travaillé directement pour Claude. Ensuite ses cousins, le dossier écarté, Claude fait monsieur quitter Washington, il le caï voisin. Attention oui chef là. Euh euh <cười> bayon pile oui. Euh bah bayon pile. OK. Euh me quitter ça là. Mais bayon bill. Euh pe bay. Blo fait non pendant m'a parole avec là, mon ami m'a relé là e, parce contact m'a fait là et dou. Gon ti a passé là pendant m'a parole là Louis Abinadel, ce deuxième président là qui pral commencer. monsieur commencer là, la, la prenne note déjà. Gon paquet diplomate qui caï voisin très bientôt prale pimper tout en Haïti Rete branché. Prends samdou la faire TikTok akli. Luis Louis Abinadel Prèl commencez vos diplômes tourne à tourner Haïti très bientôt. Pour corruption. Pour corruption. D'ailleurs, même Jim Jacques te l'autre barre. Yo déclaré, monsieur personnal, on gratte. L'autre barre, non, Jim Jacques? Et Haïti, là, le cas ouvert quoi. quoi? bon, le cas où l'autre côté, mais <laughs> il va le cas lui vous avez l'autre côté. Écoutez. Si vous dites ça sur écran, merci à Élise, je baptiste. N'est-ce que ça te fait plus qu'on bas même sur Facebook, là? Élise, vous avez un petit bagage pour remettre mettre là. I'm mm back -hmm. at my mm house. I'm back at my mm house. I'm back at my house. I'm back at my house. Parce que là, on a le déplacé à 3 dimanche. On a le chef-là. a dormi village. Le chef-là dit non, pas aller. oui Il dit non, pas aller. dit non, pas a dit pas attendre tout zambéo. On ne pas dans village. Chaque de problème. Mais on dans village. Ça, c'est le résultat, Et nous des résultats Nous ne pas 07 Est-ce que... Nous ne pas Ça, c'est résultat, Soldat tombé. Lila Matisan li pa ka traverser village parce que t-shirt sur route là c'est ça me la police bon, même si nous pas comme si attaquer iso attaquer village on exemple mais au moins on présence sur route là comme si nous pas ka abandonner une zone comme ça kidnapping continue en fait. Qui ça ça veut dire ça c'est résultat bois calé bien vite l'homme monsieur prend pause ils sont tour au grondé à mon pression monsieur humilié chef police là déjà dans la première opération te lancé qui baptisé tornade là mais comment chef gang sale là t'as humilié chef police là garance dans pays ça gang faire ma je sais que c'est seulement ma que nous fait. Nous allons faire une bonne analyse. Si nous devons faire une analyse, nous ne pouvons pas parler? Il opération de la police. Le front se fait aujourd'hui. Il a tué quatre bœufs, Un cheval. Un bout de un qu'on balle. Il fait destruction dans cimetière. Et puis, il anti un petit bar, deux, trois continents démolis. Et pourtant, on jouet nous jouer. On va juste va choisir de parler. Ok? Quel que tribunal peuple le là? On va choisir parler. Pas un problème. Ça veut dire, monsieur, tu as humilié France LB. Léon, par exemple, a humilié. Ça te capable comme si il faut révolter. Sous un sentiment. Ça te capable comme si soulevé colère. Parce que la police te prend le contrôle. Base, vite l'homme, gain. L'autre boyo. Parce que le la police est arrivé sous trois rigoles. Malgré pile trou ne La police g est en prend contrôle bloque la net. Un pile de La police est arrivé. Mais la police dans oui, la base vite l'homme là. terre, La police nan fier vite l'homme. Si matériel PNH capable dans dans là. Ça veut dire que la police gen ta gen a un contrôle à terre. Gardez ça qui passe. La société. Vite l'homme. Il deux bagages qui Où Ouais là, la police, malgré pile barrière de la police pénétrée. Tade bien. Tade bien. Ça dire que la police gêne un contrôle, get a ça a la nan base, vite l'homme. Parce que côté où on a là, ça veut dire que il y aurait un presque contrôle, pre trois rigoles, il y aurait un presque pris contrôle qui allait net sous du mai, bassin général, la police a frappé, bandit a couru à le cacher. Ça tombe tombé, ça a courir à le cacher. Vite l'homme, pas pas puissant, oui. C'est qu'on cheval, monsieur Pren, il y a courir à le cacher. Époque, ça même, Pierre Batrine, correct. J'en de deux qui basé. Ne yon kidnappé directeur CNE à l'époque. N'en paye yon de sa. l'écran. Pour montrer nous. Opération tellement à Le Directeur CNE vient par là, monsieur pour faire de grâce. Pour la police suspend l'opération. Est-ce que nous souviendrons ça? Ne yon porté téléphone par monsieur pour la voice de yon. Pour demander, c'est dans nos pays, monsieur. <laughs> Tenez bien, oui. Pendant yon kidnappé directeur général CNEA, oui. Ça dit. dire gardons m'a monsieur, que La police, elle a été l'homme a frappé. C'est même moment yon ont kidnappé directeur général CNEA. Monsieur, sorti de voice pour le m'en dire, t'as pris, s'il vous plaît. Pour la police camper opération. Le sa moui te camper dans le micro, je me dis non, il ne va pas camper. Dédi, si monsieur mourit, La mourit peut-être pour la batterie. Mais il faut que l'opération continue. Mais quoi, monsieur, c'est monsieur. De, contre, monsieur. S'il vous plaît, s'il uh -huh. vous plaît, faites ça, c'est ça, pour sauver vim uh -huh. fais ça, pour sauver vim dit, Parce que pendant l'ambiance là-bas, uh -huh. et, et la police vient mener mener opération là. Uh -huh. Vous voyez, monsieur, obligé pour téléphone, moi, pour me parler, uh -huh. pour que au plus haut niveau dans la police là, il capable de attendre pour vous camper l'opération. Parce que monsieur, très fâché, très fâché contre moi. Vous avez cause? Est-ce qu'on t'en cause la société Ça veut dire que, c'est ça m'a dit la police, oui Ça veut dire que à te paniquer. N'a yon tellement paniqué à un niveau. Yon te kidnappé directeur général CNEA, Kenton Louis. Yon poton téléphone par monsieur. Pour le un voice. Pour yon mandé la police camper opération. Malgré tout, opération continue. Yon par contre le Mais qui l'opération opération le camper. Et bien nous même n'a jugé la société. <laughs> en Nelson Wid. Oh Wid Fred! Mouche, désolé ne pas parler oui. vie à faire pas tout le temps, vous bien oui. Malgré qu'entend l... lui parle, là. Opération continue. gardez où là. C'est dans c'est dans comment? C'est dans compaî, oui. Ça <laughs> me dégadi. C'est dans garage vite l'homme là, oui. C'est dans parc automobile vite l'homme la police rive, là, côté au serré pile machine au volant etc. cetera. Ou è, là, Dan, bagay, machine qui mélangeait avec compagnie, gravel, moun kilo de bois, bah ça. Écoutez. Donc, si la police arrive là, la, la police gère kontrol contrôle situation, eh bien, ce n'est pas pour Voice, DG et cne non? Opération pral le campé. Nous prenons le fait a opération camper. Nous pral comprendre, ça qu'a Qui opération pral Souvi, sou torcel, mais elle est gambiea. Quo tu, quo tu toi n'as, t'allez bien, t'allez. Pas qu'à tomber devant t'inèg. Uh -huh. m'a ha. parce que m'viens pour m'aim. Mais t'inèg pas qu'à jeter. Ça c'est clair. Et m'chirer devant ça. tout ça qu'a fait tu là. T'es, faut, faut nous taire assez comme Dakar dit. Pas qu'un bon sens. La police fait opération. Je dis pas la police ne fait opération. Je empêcher la police de faire travail. Mais par contre, la police a constaté tout le dégât fait. on a fait monter, faire monté, descendre. a exemple utiliser. bon a fait avec 20 là. La. Et l'autre qui dit on vient là, ou bien occasion chambre cave pas faire grimace ça ça utile l'on fait ça paye OK bon mais tu comprends bagaille on veut nous comprendre moi population ou paraît là en matériel occasion caïe et chef met dehors caïe ça OK est-ce qu'on donne là toi on toujours ca saisir toi toujours ca bon monsieur là toi on est fait peur ça honte n'a fait servir colère monsieur si les gens ont besoin, je vais vous faire un camarade. Mm -hmm. Et si vous persistez plus, comme on dit, comme ça, que vous avez besoin de souffle, je vais plager vos yeux dans la rue. Début, persister plus. Début, en merde, comment je plager vos yeux dans la rue. Non, tout la là, continuez, John. Encore est là, John. Il faut que je oui. Tout est là, tout Je là. J'ai dit deux bails là. Je dis ou craser euh, caïne nego monsieur conscient yo craser caïe bandi yo un monsieur conscient yo attaquer bandi yo même je dis l'autre craser caïe m'a toujours cassé saisir ca l'autre monde c'est preuve nèg ça ou pas comme bien caïe ça la propos mais nèg il pas parle l'land de CPJ il pas parle d'il même petit li c'est bon moun li on paye difficile Monsieur a dit que l'ocraser caille soldat yo. Eh ben pas un problème. La sezi l'autre caille moun ki nan zone nan pour loger soldat yo. <laughs> Et puis deuxième bagay Monsieur Braldi là. Monsieur a dit Ou dit que wap qui t'aime sans souf Ma plage voice yo nan dans la rue. Oui. Coopération suspendue. Oui après intervention vite l'homme finit faire la opération oui et en fait, pas e, bah, blague ma baou ou donc Gardons opération tap mené comme ça sur la sous écran mené viola e, moi mm, même ça te fait l'éternel oh bonne nouvelle pour nous grâce à dieu nou, nou sans se en fait, nous nous censé finir machine nous machine nous nous nous nous censé fin payer nous nous nous nous nous faire nous nous censé nous l'Éternel. nous nous Merci. Ma, Ma dès de demain, n'a pas parlé plus sous ça. On commence à saluer en an pile zami, étonnamment, qui te prend pour Jéa. Moi, j'ai un nek qui n'a pas besoin de ça. non, en vérité, eh, on nek a collaboré avec Mounbaï G9, mais, n'a pas d'accord projet, vous participer. Vous l'argent direct sous compte compagnon, nous censons payer machine nous là. Merci tout le monde, nous avons pas besoin de l'argent pour machine encore. <laughs> Allez, si euh, vous dire si était euh, une garantie supportée, était mais va vous marcher, va eh, vous marcher. Mais ben, il soit l'Éternel qui a exercé mes au combat, mes doigts dans la bataille, nous sautit, eh, nous sautit. Tenez bien. <laughs>